Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Draw. Nous allons voir comment créer des bibliothèques d'objets réutilisables. Nous dessinons et personnalisons un objet, par exemple une ellipse mise en couleur. Nous aimerions pouvoir reproduire à la demande cet objet dans n'importe quel document. La galerie, de LibreOffice permet de créer ses propres thèmes. Pour inclure notre objet dans le nouveau thème, cliquez et gardez le clic gauche enfoncé jusqu'à ce que les poignées de recopie clignotent, puis glissez l'objet simplement dans le thème. L'objet est disponible dans tout LibreOffice.